Yo les gens, c'est Monuke pour un nouvel Halo News! Réveillez-moi quand vous voudrez. Et à peine après le débarquement d'ODST que 343 Industries parle déjà du flight test de Halo 4 qui comportera la personnalisation améliorée pour le multijoueur de Halo 4, l'accès à plusieurs niveaux de la campagne de Halo 4 et de Spartan Ops, du contenu à débloquer de la saison 4 le choix du serveur régional en matchmaking, l'accès à la forge et au cinéma de Halo 4, mais surtout le crossplay Yes Enfin Il permettra aux joueurs PC et Xbox de pouvoir jouer ensemble. C'est un point très attendu par de nombreux joueurs, dont moi. Mais pas d'inquiétude, pour ceux qui ont peur de se retrouver face à des joueurs PC utilisant le clavier et la souris, il devrait y avoir une option pour sélectionner seulement les joueurs à la manette dans votre game. Bien sûr, plus d'infos dans l'article en description. Le Flight Test d'Halo 4 est attendu pour le mois d'octobre sur PC et Xbox One. Je vous laisse avec toutes ces bonnes nouvelles. Allez, des bisous et surtout n'oubliez pas, vive Allo!